Coucou YouTube Petite game avec EG et Amat. On s'est fait briser la rotation, mais j'ai brisé des culs avant. Je laisse regarder la game, elle est plutôt sympa. Bisous Je sens qu'ils veulent se faire défoncer. Mec, tu veux les défoncer Je veux les défoncer, gros. Et moi aussi, gros. J'ai envie de faire du, du sale show. T'es et... déjà le feu de l'autre côté, toi Oh non derrière moi Moi bon, il a cramé de mon côté. On a Et assez les gars, les... on a assez. Vas-y viens, y'a des mecs encore, hein ça Allez go go go Ouais une. Y'a des mecs en face de toi chaud. Ou ça en face. Voilà. Il a dit fuck you moi, Ça, doit... ça, <rire> ça veut dire GG. <rire> Allez go, allez go les gars, ah, il, on, non, on, on peut acheter, on peut prendre des drones, des plaques, go, go, go allez du monde devant moi, voilà. allez du monde devant moi, par là, -là. Oh, oh, oh. Je suis Rambo TV. Ça pète partout le <rire> monde je me suis... Il y a des mines sur le passage hein Tu <rire> vois je me suis fait chier Il y a du monde ici, du monde ici, je sais pas exactement où il est passé mais... Allez argent, argent. argent. argent Moni, moni, moni. Ça a pété les plombs frérot. Et moi j'allais tuer un mort. Hein. Un derrière, ça, me dit, ça me Que la lumière soit. Quoi Il nous challenge un V3 dans le dos Et, et, et ouais, regarde quand il s'échappe. Lui, streamhack, ouais, 800%. 800% frérot. Donc lui, lui, pour, lui go, go le choper. Je prends par la gauche. Golf. Un qui Mais... prend par la droite, l'autre qui, qui push le bâtiment. Je le prends bien. Gars, regardez comment il fuit hein. Il sait, il sait que je sais qui c'est. Il t'entend <rire> surtout. Et là il a dit m'a dit bah, j'ai refait un demi-tour. Il est devant toi. Ouais ah, c'est bon. Voilà, ma chatte. <rire> je crois qu'il m'a maudit dans une autre langue. <rire> oh c'est pas grave, ça j'ai pas peur. Faudrait que je te ramène un esprit chez toi, EG. Bref. Non, non, non, garde, garde, garde, garde ce qu'on a. <rire> go tous dans la voiture les gars. Allez, go. Oh ah, merde Euh, toute façon, je, je prends la... Go Bien, oh, ouais, bien c'est ça, ouais. C'est habillé vieux pas me faire confiance. T'as un bouton pour changer de place C'est super utile en vrai. C'est à vieux pas me faire confiance. Mais c'est pas que j'ai pas confiance en toi, hein, Matt. Il te fait pas confiance. Ouais. Il te fait pas confiance. T'as vu Cumulé il est chaud encore deuxième Ouf. fois. Hein. Deuxième non, mais, non mais non mais, mais EG ça fait. Euh, ça fait un an que je le connais. Je le ça fait un an que je le connais et. Euh, je euh, Bref, c'est toujours pareil. Mais comment Mais non, non, le finis pas Saute, saute, saute, saute, saute. <rire> il est mort <rire> ouais, est bon. Tout le monde est dans la zone de sécurité. Allez, je, pas, mec, là je te prends princesse. Oh, il oh est une balle hein Attends, il m'a mis quoi lui Il t'a tellement baisé fort. Pourquoi c'est la mode de mettre son cadet en, en tag Ouais, t'as vu 09k des 06 là. Ouais, si ça commence pas par 3, ça, ça me rend malade. <rire> je vais le mettre demain moi. De reconnaître... Aïe aïe aïe. Un sur Trois mecs qui campent. Un à terre. C'est des low level. Les balles passent à travers. Fais attention. Oh non, il faut que je recharge, non, non. Ils sont où s'il te plaît Tous sur le top Sur le toit. Il se sent Réa, je suis dégoûté, il se sent Réa. Le, le mec qu'on a tué derrière, Amat, euh, euh, il est revenu. Carburant. Les gars, ils vont tous s'échapper en voiture. Non, non, non, ils s'échappent pas, gros, on les snipes. Même pas rien. Je leur je, recharger, je, je, je, ouais, je leur laisse 50 mètres aussi. Ouais, pareil, 3, 2, 1. Allez, go, là, maintenant, on le tue, gros. Je vois pas que des armes de merde. Non way! Attends. Euh... Ah merde! Ah bon là, il est parti je jeu, t'as déconné! J'avais des arbres! Oh ça, ça, ça, se, ça se charbonne là! Le mec XT, craque, craque, dans haut. Sur moi, sur moi, sur moi, sur moi. Mais c'est pas possible. Mais comment c'est possible en vrai on est, on est tous dans le même bâtiment. Il était pas moi, j'ai tué le mec XT. Oh putain, j'ai pas de chance avec ça. Pourquoi t'as quoi Non, oh, mais vas-y, c'est un truc de ouf. Les balles elles passent à travers Calme-toi, Axel, euh, redescends. Voilà, celle-là passe pas à travers, tu l'as en pleine poire. Hein. Et paf dans ta gueule. Pourquoi tu les finis pas les gens Parce qu'ils sont dans le... là-bas là. -bas, là. Il y a toujours un gars sur le, le balcon là. J'ai down du mec te t'a dessus. Je peux pas les finir, je suis dead. Tout à l'heure je fais que les down là. Tu veux que je suis une frappe ou quoi ouais, j'ai pris une frappe mais ça a servi à rien. Ils sont mes FPS Allez les gars, vous prendre un... Je sais pas où ils sont ouais. vos gars en hein, fait. Ils sont sur les tops. Euh... Ah ouais les jouer. Euh, il faut qu'on aille prendre fantôme parce que le drone ouais. est ennemi au dessus il y a moyen que ça vienne de juste devant donc préparez-vous à avoir peut-être une team dans 2 mètres. Y'a pas un couteau par il y a terre. Hein. Oh y'a un couteau non. Oh merde mais non Shit Ah oh, ça me tire. ça m'allume ça Besoin de toi EG'o je... En face Il est toujours là, il est derrière le petit camion. Il me, la gauche, il me pousse sur la gauche et puis sur la gauche. J'ai pas de ping, je sais pas où ils sont. J'ai pas réussi à te le pinguer. Tu sais que c'est moi qui hangar, axé. Ouais je sais pas où ils sont, je sais bon, bah, pas non plus gros. Ok. Tech, rate en termes Il était dans l'avion la dernière fois que je l'ai vu. Il est allé vers la gauche. Ouais. La para. La para aussi. J'ai. Ok, c'est bon. Y'a un autre mec derrière. Y'a un autre mec derrière moi. <rire> ok, y'a une sub sur moi encore. Grosse pute, va. C'est bon, vous êtes là Il a pris le pseudo à Micha. Euh... T'as pas la voix de Micha. Il a pris le pseudo à Micha Ouais. Chien. Je me disais qu'ils en savaient quand même beaucoup, euh, gros. Ah Sur vous mise à prix What the vous fuck Bah il est mort Il en reste un, hein me tue pas, me tue pas Amat, Amat, Amat, Amat, Amat reviens, viens m'aider Oh, je suis, je suis là, je suis là, il y a, il y a, un, il y a un troisième qui est en train de me tue je, je suis là, je suis là, je suis là Il savait Comment il savait Il m'a tendu fixe Ouais j'ai trop attendu gros pour l'arrière, c'est abusé. Enfin, il faut que tu rentres Pas pour nous aider gros ah, j'étais là, j'étais là, j'étais là. Il y a un mec de qui a... de base qui m'a pré-shot hein. Il est sur moi, il est juste en dessous de toi vois Ouais j'ai je je vu, j'ai vu. Je te le paralyse à Matt, tu peux y aller. C'est bon, je l'ai défoncé. Bien bah, joué ma poule, bien joué, joué ça. C'était bien toi hein. Comment J'ai 3k dégâts. Et 5 kills. Mien <rire> oh. Ah merde, il vient d'où lui c'est à toi frérot Je sais pas d'où ça vient la balle que t'as prise ouais, C'est bah, bon J'ai bon, Y'a des de mecs derrière ok tu T'as des plaques euh, EG s'il vous plaît Attends. C'est bon j'ai un V3 Y'a y a les Français qui sont revenus. Attends, mais vraiment ça passe à travers là. Je viens là, toi. Aucune cible n'a été touchée. Les gars, vous vous rendez compte que la cible, c'est à l'opposé de là où vous regardez Je pense que vous branlez. Euh, y'a y a deux mecs ici. Tac. à terre et l'autre c'est le plus à droite Ad... J'ai plus qu'une. J'ai plus de vie. Je suis là, je suis là, je suis là. Non. Je les vois, Matt ou pas Ils sont, oh ouais, sont, il sont, tout, sont tous, sont tous devant moi. Et les gars, vous. les, mais les mecs. Est... On, a, on est sur deux mecs. Oui, mais, mais, pour... mais les gars, il faut pas aller sur eux. Ça sert à rien. Vous allez juste vous exposer et vous faire cut la rota. Il, faut... il, fallait... il fallait attaquer les autres avec le... sur le shop. Du coup, je viens vous aider pour vos gars à vous là, mais ils sont nuls là. C'est hein. Qu Qu'est ce que je suis mort moi Et les lumières mmh. ah Nice c'est ouais, bon Ils ont pris le camion à gauche Ah ouais, ils m'empêchaient d'accéder au shop, ils me rendaient fou frérot frappe voilà. la aérienne. Et c'est encore réfranché ah, oh, la game de merde que je passe. Mais non, là, mais gros, pourquoi je l'écoute pas, nous? Ah. Parce que t'es nul à chier. Il est où, Amat, le mec qui t'a tué? Sur la colline. Euh... Genre par là, là. Attends, je peux pas, je peux pas te pinguer. Sur la colline, là, vers là où tu regardes. La... Elle est trop bonne, ton ah la... oui, elle, elle est, est, est là. nickel, ton info. Nickel, frérot. C'est bon. C'est ta game là. Ouais Ça doit être max. Je t'aider, j'arrive. c'est un hacker, bro. C'est où bro Non, je suis oh. juste le meilleur joueur. Oh, ici. Ah oui. C'est bon poulet, à je... match. Ouais, je oui. Le mec c'est ta game frérot hein, c'est ta game. Ouais. Mais je, voulais que... je voulais que vous la fassiez aussi mais vous êtes attardé sur ces cassos là. T'inquiète Amat, rien de grave. J'ai 21 000, il a 19 000, allez go. truc qu'on pouvait pas cross. Mais pas si, il fallait fa la... fa ah, venir avec vous... moi direct à gauche. Il comme ça. Ouais, fait, le, le plus, En fait le plus important c'est l'économie tu sais. Genre qu'on se mette les réa, les drones, les plaques. Euh, du coup, il faut focus les shops et surtout pas traverser les open. Il euh, y a des mecs sur le toit de droite, hein tout cas où Il y a une team sur le shop. Y'a y en a reste qui a été faite ouais. Au ah. sur le shop. plus rien à cause du son de merde. Elle ah, est là. Ah non, là. Qu'est-ce qu'il y a là Tu dis là à qui Il sont où du coup bon. Quoi Je l'ai touché Il sont où Ou ça frérot Dans les airs, dans les airs. Il tombe, il... Tu quoi à toi J'ai tiré sur un mort le Il, Il J'ai touché un mec. Autorisation de lancer la frappe à tu crois que tu veux prendre un loadout aussi ça... oh, je Euh je prends-le s'il te plaît. Te mets dans les plantes. Tu gères, merci. Okay. J'ai une, une boîte de aussi. On garde un peu d'argent, on crame pas tout, on est pas des américains. Ils sont là, Ils sont là, Ils... je les touchais un. Hein. Laisse tomber si tu peux désengage gros, on est pas. c'est pas ouais, une bonne. On va essayer de désengager le bâtiment euh, là-bas. Par la gauche, non Tu veux par la gauche avec par, par, par la droite en fait. Euh... Non, ok, bien vu. J'arrive. Joueur de merde. Y'a des mecs partout. Attends, es Comment t'es passé là toi Bien joué EG. Il va falloir cut la rotation de toutes les personnes qui sortent village. Ainsi que le camtar là. Il veut juste me baiser moi. Ça va être chaud. En face de moi ça tire, j'ai besoin de toi j'ai pour, pour baisser. J'ai besoin que tu baisses le sniper ici. Elle est où il y craque EG Je lui mets le push, push. Vas-y C'est paralysé Il s'est fait, un... fait, fait baiser Ok il y a full mec là en bas je, je suis à 20 mètres de toi gros. Camion qui rota dans le gaz Camion mort Euh on se fait sniper à gauche ouais. au niveau de... Station ils sont 3 snipers Faut qu'on les baise station EG Hop ah, dans le gaz mec On est dans la merde EG ouais, On et est break, hein. Là, de si de on, là si on a pas de frappe c'est... Ah, y'a un gars là, y'a un gars là. J'ai pas de masque gros. Ah Là c'est... Je me fais tirer dessus. Ah, mais là on est mort, regarde, on peut pas monter ici. Oh, on est mort sur cette rotation gros. Nique sa mère Putain pas comme ça Ah si là, on est mort loin gros. On est, on est mort loin frérot. Je suis dégoûté frérot. T'en as on a tous fait nos goulags là Ouais, ouais je crois ouais. Je vais très à frérot Ah non, <rire> non Ah là c'est fini gros C'est fini Ah les, les trois stations essence avec le snipe je m'y attendais pas Moi non plus Ils nous ont ils nous ont bien baisé et c'est vrai que la, la zone est vraiment partie à l'opposé On pouvait pas avoir pire en fait Et là elle repop au la sud C'était assez dur hein Et là je suis sur une team je suis, là, je suis, ah, sur, ouais, une je suis sur une team gros Fénir et Virgile oh. <rire> Ils ont 3 kills, ils ont 3 kills, il y en a un qui a 3 kills, l'autre qui a 0, bon c'est pas grave frérot, écoute c'était une bonne partie les gars, c'était une chouette game.